Bonjour je m'appelle Lucien Grillet, je suis doctorant à l'Université de Rennes 1 et aujourd'hui je vais vous parler de la sphère connue d'Alexander. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter euh, un peu de théorème dans le plan. Donc, vous savez que si on dessine une courbe dans le plan, donc une courbe fermée qui ne s'intersecte pas elle-même, vous savez que le théorème du Jordan nous dit que cette courbe va séparer le plan en deux composantes, donc en deux parties, l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, c'est un théorème qui, dit, qui ne nous dit pas tout. Donc, euh, Par exemple, il ne nous dit pas quelle va être la topologie de ces deux parties. En fait, il existe un théorème plus, euh, plus fort, qui s'appelle le théorème de jordan Schon-Flies, qui nous décrit totalement la situation d'un point de vue topologique. Ce théorème nous dit qu'il existe un homéomorphisme ambiant du plan qui va envoyer notre courbe sur le cercle standard. Voilà. Et donc, en particulier, cet homéomorphisme il va envoyer l'intérieur de la courbe sur l'intérieur du cercle standard. Donc ça nous dit que l'intérieur de la courbe va être homéomorphe à un disque ouvert. Et donc de la même manière, ça nous permettrait de déterminer la topologie de l'extérieur de la courbe et tout un tas d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une dimension supérieure Donc si on prend un objet qui est homéomorphe à une sphère, donc à la surface d'une sphère, on peut se demander si les deux théorèmes qu on a, dont on a parlé juste avant restent vrais ou non. Donc pour le théorème de Jordan, il va rester vrai. On peut démontrer qu'un tel objet va séparer l'espace en deux parties, l'intérieur et l'extérieur. Mais le théorème de Jordan ShoneFlies ne va pas bien se généraliser. Donc on va en présenter un contre-exemple, donc la sphère connue d'Alexander. Comment est-ce qu'on va le construire et bien On part d'une sphère standard et on va la déformer. Donc on peut lui faire pousser deux cornes de cette manière. Donc là, j'ai simplement déformé mon objet, donc je n'en ai pas changé la topologie. Je peux ensuite diviser chacune de ces cornes en deux autres cornes. Là, j'ai toujours un objet qui est homéomorphe à une sphère. Et je peux continuer ce procédé autant de fois que je le souhaite. Et en fait, je peux même faire ce procédé un, inf une, un nombre infini de fois, et j'aurai toujours un objet qui est homéomorphe à une sphère. Et donc là, vous voyez que j'ai dessiné les cornes de cette manière, et j'aurais pu les dessiner d'une autre manière j'aurais pu les emmêler les unes avec les autres, j'aurais pu faire des nœuds, etc. Et si j'avais fait ça, je n'aurais pas changé la topologie intrinsèque de mon objet, j'aurais simplement changé la façon dont elle est plongée dans l'espace. Et donc si on fait ça d'une manière particulière, on peut obtenir ce qu'on appelle la sphère connue d'Alexander, qui ressemble à ça. Donc c'est un objet qui est homomorphe à une sphère, comme on vient de le voir, mais c'est un objet pour lequel il n'existe pas d'homéomorphisme ambiant de l'espace qui va l'envoyer sur une sphère standard. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça et bien Pour voir ça, on peut regarder l'extérieur de la sphère cornue et regarder sa topologie. Donc, si on prend une sphère standard et qu'on prend un élastique dans l'extérieur de cette sphère, et bien cet élastique, on pourra toujours le rétracter en un point. Donc par exemple, comme ceci. Et donc, ça, on pourra toujours le faire, quel que soit l'élastique à l'extérieur de la boule. Par contre, pour la sphère cornue, on peut définir cet élastique-là, et cet élastique-là, on ne va pas pouvoir le rétracter en un point, parce qu'il faudra le sortir de la sphère cornue, et donc il faudra lui faire démêler un nombre infini de nœuds avant d'y arriver, donc c'est impossible. Donc on voit que l'extérieur de la sphère classique n'est pas homéomorphe à l'extérieur de la sphère cornue d'Alexander, donc il ne peut pas exister d'homéomorphisme de l'espace qui envoie la sphère cornue sur la sphère classique. Donc le théorème de Jordan-Schonfleiss ne peut pas se généraliser à l'espace en trois dimensions. Et donc je terminerai... En disant que tout ce que j'ai fait ici est purement topologique, c'est-à-dire que je ne me suis que intéressé au plongement continu de la sphère. Si je m'étais intéressé au plongement lisse, par exemple, et bien le théorème de Jordan se serait très bien généralisé. Donc euh, voilà. Merci.